Jean-Philippe, merci d'être avec nous. Mais ça m'a fait grand plaisir. Euh, je voulais un petit peu vous poser quelques questions. Et déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous Qui, euh, qui vous êtes oh, qui je suis. Euh, Aujourd'hui, je suis essentiellement un chercheur et un enseignant. Euh, je m'intéresse beaucoup à la, à la théorie du droit et j'essaye d'appliquer mes, euh, mes travaux passés et présents aux questions posées par la globalisation. Ok. Et du coup, aujourd'hui, sur le We Fest vous intervenez euh, sur, euh, sur une session et de quoi traitait elle exactement De quoi avez-vous parlé En fait, le, le thème principal, c'était euh, « Qui dirige le monde ?». Mm -hmm. Et donc, euh, l'idée, c'était de discuter autour de ce au sujet. Euh, le problème étant qu'on a une vision de la manière avec laquelle le monde est dirigé aujourd'hui, qui passe beaucoup par le politique, les États, les organisations internationales publiques, mm -hmm. et on néglige beaucoup le rôle des très grandes entreprises qui ont une puissance d'autant plus grande qu'elles n'ont pas d'existence officielle, notamment en droit international public. Okay. Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous avez essayé de, de passer aux participants pendant votre... Oh, oui, il y a plusieurs messages. Le, le premier d'entre eux, c'est que si on veut agir face aux défis de notre temps, il faut comprendre comment notre monde est organisé. Mm -hmm. Si euh, on n'a pas une compréhension précise euh, de de l'endroit où se situent les lieux de pouvoir, ouais. c'est quand même très difficile d'agir sur eux. Et aujourd'hui, malheureusement, l'action politique classique au niveau des organes d'État est en grande partie limitée par les handicaps auxquels l'État doit faire face pour avoir une action efficace. Et ces handicaps ils viennent d'une société globalisée, d'entreprises globalisées, qui ont une grande liberté de circulation, une grande autonomie, alors que les États, eux, sont liés à un territoire, sont liés à une population. Euh, ils sont obligés de, de prendre ce qui vient avec, mm -hmm. laquelle, le territoire quand il est de qualité, mais aussi quand il est de mauvaise qualité. La population quand elle est bien formée, mais aussi quand elle est mal formée. Sachant que tout ça, c'est très très long à faire évoluer quand on est un état. Quand on est une entreprise, on peut aller se servir où on veut. On a besoin de talent, on va en gros, il y a les talents. On peut le faire instantanément. Mais on peut aussi profiter des failles du système. Et malheureusement, c'est très facile et beaucoup fait aujourd'hui. Okay. Et euh, le thème de ce Witcherfest, du coup, c'est le temps long. Euh, Est-ce que euh, ça a été un petit peu abordé Et comment, en fait, cette euh, temporalité, cette euh, considération, prendre en compte le temps long, s'incarne euh, sur ce oui, sujet Oui, ça, ça a été abordé euh, plusieurs fois. Et je pense là, le moment où c'était le plus important, c'est quand j'ai eu une question sur le libéralisme et le capitalisme. Et okay. qu'est-ce que ça voulait dire Et en termes de temporalité, qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. Et j'ai explicité que, de mon point de vue, le, le libéralisme, c'est un mode de pensée qui s'est incarné dans la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et que le capitalisme c'est un phénomène très très différent, euh, complexe et sur lequel il n'y a pas d'unanimité, mais moi j'ai une vision assez claire de, de, de, de quand ce système s'est installé dans notre système social, qui est notamment lié à l'introduction de la société par action, mmh. qui a permis des, des concentrations de capital considérables et de modifier les équilibres entre euh, le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et là, on est entré, disons, dans le deuxième tiers, euh, fin du 19e euh, siècle, dans un capitalisme euh, que d'ailleurs on a essayé de domestiquer euh, pendant les Trente Glorieuses notamment, euh, mais qui aujourd'hui, du fait de la globalisation, a pris une forme d'autonomie qui est... Euh, extraordinairement euh, inquiétante mm -hmm. par la grande difficulté qu'elle qu crée pour les institutions existantes. On a le défi aujourd'hui de créer de nouvelles institutions pour domestiquer les nouvelles formes de pouvoir. C'est un énorme challenge. Et j'allais y venir, est-ce que euh, fin, finalement, euh, pour les participants euh, du Wish Air Fest et aussi les institutions qui sont là, euh, présentes, est-ce que vous auriez un message ou euh, voilà, un dernier euh, point à faire passer, à évoquer Bon, ce que j'ai trouvé, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu dans, dans le Wisher Fest, mais le, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, ouais. euh, ça c'est une bonne nouvelle, parce que euh, d'une certaine manière, la jeune génération n'a pas grand-chose à perdre. Mm -hmm. euh, elle est très en demande de sens dans ce qu'elle fait, beaucoup plus que la génération d'avant. Elle bénéficie d'un accès à, aux technologies de, de communication qui permettent de créer énormément de groupes, euh, d'échanges, de discussions euh, et, et donc de permettre de, à la fois de créer et de diffuser le savoir d'une manière qui était peu accessible avant. Mmh. Et donc j ai, j ai, je suis raisonnablement optimiste sur le fait que, que les jeunes euh, peuvent faire quelque chose. Et je sens qu'ils ont envie de faire quelque chose et on a besoin qu'ils fassent quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.